nous accueillons Guillaume Trouille de saint paul Rebonjour à tous. Hop. Alors, j'enlève le rideau et je mets le bon titre. Super cool, on est prêt. Je te laisse faire C'est parfait. Euh, bah oui, du coup, Guillaume, on, bah, on a déjà un petit peu, euh, je pense, euh, vu euh, à l'environnement. Euh, en fait, tu vas un peu présenté aujourd'hui, qu'est-ce que Simplon Mais je pense que ce sera pas mal de refaire un petit rappel sur bah, la mission de Simplon, parce que vous avez aussi une mission qui est quand même très très forte. Vous avez des engagements qui sont, euh, j'ai envie de dire, extrêmement distinctifs. Ouais. Euh, je pense qu'on peut passer déjà par là, et surtout pour les personnes qui sont en train de nous rejoindre, ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'est Simplon avec Guillaume. C'est ça, pour les gens qui n'étaient pas là avant, c'est important aussi de, important de rappeler ce que c'est Simplon, effectivement. Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, Simplon, aujourd'hui, c'est un réseau mondial d'une centaine de fabriques sociales numériques. Et euh, ce qu'on appelle une fabrique sociale numérique, ce sont des, des écoles de formation euh, sur les compétences numériques et vers les métiers en tension dans le secteur numérique. Euh, c'est ce qu'on appelle des écoles euh, inclusives, c'est-à-dire que la mission de Simplon, c'est euh, que le numérique, aujourd'hui, soit plus inclusif et qu'on retrouve euh, dans les entreprises qui, euh, qui embauchent des, des profils euh, de ce domaine, euh, plus de femmes, plus de personnes en situation de handicap, plus de personnes euh, réfugiées, euh, et qu'on sorte d'un numérique un peu trop genré selon nous. Euh, depuis euh, Et donc on existe depuis 7 ans, euh, on a formé à peu près 8600 personnes dans le monde, hein, on est présent dans 15 pays, mais le, le gros quand même de, de l'activité se situe en France, on a formé 6000 personnes, dont... Euh, donc 4000 sur l'année qui, qui vient de s'écouler, hein, on a une, une forte activité dans, dans, ouais. dans ce domaine de la formation, et on cible principalement tous les secteurs en tension, donc le, le développement, l'infrastructure réseau, euh, aujourd'hui tout ce qui est data et intelligence artificielle ou machine learning, et puis on ouvre forcément des référentiels dans le domaine cloud et, et cybersécurité. Donc, euh, le principe de base, ce sont des formations gratuites pour les demandeurs d'emploi, oui. euh, ce qui nous impose euh, de mettre en place de nombreux partenariats avec les collectivités, les partenaires et grandes écoles numériques pour proposer ce type, euh, ce type de formation. Du coup, n'hésitez pas dans, les, dans le chat, et euh, vu qu'on on a déjà vu Guillaume avant, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions spécifiques pour Guillaume euh, pour qu'on ait oui. le temps d'y répondre avant de passer au temps d'échange où tout le monde revient. Euh, oui. on est très intéressant. Ok. Voilà. Coup, Donc, on en, France, en France, on n'est pas présent que dans le nord, enfin, hein, dans, dans les Hauts-de-France. On a, on a presque 80 fabriques réparties sur, sur tout le territoire. Vous retrouverez les, les informations des différentes fabriques sur, sur le site de Saint-Plon. Et dans les Hauts-de-France, on est présent sur la métropole lilloise, à Roubaix et à Eura Technologie. On est présent du côté de Calais, où je suis aujourd'hui avec mes collègues de choc, pas très loin. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on prendra trois minutes pour aller saluer les les apprenants de la formation GEN Développeur web, deuxième promotion, euh, qui sont en train de plancher sur, sur des projets autour de, de JavaScript. Donc, euh, voilà où on est présent. Excusez-moi, je parle, mais je suis muet. Euh, quelles sont ouais. les formations qui sont labellisées GEN dans les formations que vous proposez et qui seraient On a eu beaucoup de questions sur ce sujet avant, donc qui ne s'intéressent ouais. pas forcément aux métier de développeur. Est-ce que vous avez d'autres métiers de ouais. développeur Ouais. alors sur, euh, sur le site de Gênes, vous allez retrouver toutes les formations Simplon euh, labellisées en France, euh, en dehors du de développement web. Et en Haute-France, on a euh, trois formations labellisées Gênes qui ne sont pas dans le développement web, comme celle de Calais. On a la formation euh, Technicien supérieur système et réseau à Roubaix, euh, dont la prochaine promotion démarrera en décembre prochain et on est en phase de, de sourcing. Donc, si ça vous intéresse, il est encore temps de, de candidater. On a euh, une session de, de formation hackeuse, avec 24 femmes qui vont se retrouver pendant six semaines pour consolider un projet professionnel dans le numérique à partir de début novembre. Donc là, si vous êtes intéressés et eux, cool. à l'économie, foncez, il reste encore quelques, quelques places. Et on a une formation référent digital à Calais qui démarrera à partir de mars-avril prochain donc, comme l'expliquait, je crois, au clock tout à l'heure, non, c'est face. On est plutôt sur une formation euh, assez polyvalente qui euh, propose euh, des compétences autour de, du référencement, de la maîtrise des CMS comme WordPress, euh, ouais. les réseaux sociaux, le marketing, et un peu de matériel, infrastructure, maintenance pour être capable de faire un peu euh, beaucoup de choses dans l'entreprise. Ah, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il pas forcément les entreprises qui ont du secteur numérique, mais des entreprises de tous secteur qui ont besoin de, de personnes ayant des, comp des compétences, ce fameux mouton à cinq pattes du, du numérique euh, qui est souvent mentionné. C'est ça la formation référent digitale. Oui, c'est ça, exactement. Après, après c'est vrai que les entreprises partenaires sont pas simplement des entreprises du numérique. Hein, on a... Vous m'entendez Oui, c'est bon On t'entend, euh... je oui, oui, donc on a, on a des entreprises de, de tous secteurs, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des, des entreprises nationales, mondiales et ultra locales, comme, comme ici Eurotunnel, si on peut dire que c'est une, une petite entreprise locale. Euh, on a une question, donc on nous demande si vous avez de la formation qui se fait en téléprésentiel en particulier ou pas Oui, oui bon, effectivement avec la crise, on, on a dû renforcer nos outils et notre façon de travailler sur le distanciel. Aujourd'hui... Euh, on est capable de passer en full distanciel si, euh, si l'État sanitaire l'imposerait. Euh, impose, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que, on que les, les entreprises demandent de plus en plus euh, d'avoir cette compétence euh, en tant que développeur, d'être capable de télétravailler et de, euh, de passer comme ça en, en distanciel assez rapidement. Euh, les financeurs aussi euh, mettent de plus en plus euh, ces compétences dans, dans leur cahier des charges. Donc, on a nos outils qui s'adaptent. On a une plateforme collaborative qui s'appelle Simple Online qui permet à la fois de travailler en présentiel, en distanciel, en synchrone, euh, et qui garde en même temps toute la pédagogie active de Simplon, plon puisqu'on a une façon de travailler qui est très particulière. Euh, on a une pédagogie par projet, euh, qui permet de mettre en place en fait, des formations très adaptées aux besoins des entreprises. Moi, j'appelle ça des formations très ergonomiques, en fait, puisque on, au, de, au delà de, du titre pro développeur web qu'on va chercher à passer en fin de formation, on va travailler vraiment sur des caps réels d'entreprise, ce qui fait que l'apprenant se met tout de suite en posture euh, réelle d'entreprise, de, en posture de, de client, finalement, interne ou externe. Euh, et donc, ce, cette, cette façon de travailler est assez efficace euh, pour, euh, pour intéresser les entreprises ensuite de parcours. Ouais donc ça vous, ça, ça vous permet d'assurer aux candidats d'avoir euh, une employabilité, d'avoir des, des entreprises qui sont intéressées pour les rencontrer ensuite. Ouais. ouais tout à fait. Tout à fait, et comme on cible aussi des personnes qui ont... Euh, qui ont un parcours euh, parfois chaotique. Euh, ce type de, de pédagogie les intéresse parce qu'on n'est pas du tout dans un schéma scolaire classique. On est plutôt avec des, des formateurs qui ressemblent plus à des coachs ou des mentors euh, pour accompagner l'apprenant dans, dans son apprentissage. Et le but de, de cette pédagogie, c'est d'apprendre à apprendre, c'est d'être capable de changer d'environnement, de techno euh, et d'avoir vraiment cet état d'esprit full stack, en fait, euh, de maîtriser certaines choses... Euh, en bac, en front, mais d'être capable d'aller de, sur des nouvelles technos parce qu'il y a une communauté derrière qui est, euh, qui est faite d'experts et parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut en ligne pour euh, apprendre euh, presque tout seul. Alors, on a deux questions en particulier. Il y a une question, euh, la formation référent digitale à Calais, est-ce qu'on peut candidater dès maintenant Alors, la réponse est oui. Euh, le montage de la formation n'est pas terminé, donc euh, vous ne trouverez pas forcément le formulaire en ligne. Mais vous pouvez contacter directement Simplon ou vous inscrire sur la liste des personnes intéressées. Et je pense qu'on vous enverra des choses à la fin de l'année. Et Jessica demande si la formation axée sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle aura lieu aussi sur l'île de France Et elle voudrait en savoir plus sur la formation Oui, tout à fait. Donc là, c'est un partenariat entre Simplon et Microsoft euh, qui va permettre de déployer une vingtaine d'écoles d'intelligence artificielle partout en France. Et je crois qu'il y a des projets à l'international aussi qui sont en train de se monter. Donc, euh, pareil, rapprochez-vous euh, du site internet de saint mmh. euh, et vous trouverez la, la carte avec les écoles en île de france Ça a démarré à ici les moulineaux donc euh, je pense qu'il y, y a trois ou quatre écoles euh, en île de france En Haute-France, on va commencer sur l'île et on a d'autres territoires euh, en cible pour euh, pour fin 2021 et début 2022. C'est quoi les, les ateliers que vous proposez J'ai vu, vous avez des ateliers où on peut s'initier au code, c'est ça Ouais, tout à fait. Encore une fois, sur Calais, c'est vraiment the place to be. Euh, et... et donc, effectivement, tous les jours, il y a des animations à la fois sur de l'initiation au code pour rencontrer les apprenants et l'équipe pédagogique parce que c'est surtout une histoire humaine. Hein, c'est une formation simplon. Euh, et sur Roubaix, vous allez retrouver des ateliers du type Desgenrons La Tech euh, pour essayer de casser les préjugés euh, des partenaires, des apprenants, des entreprises sur la question des femmes dans le numérique. Donc, euh, le site de la Gêne est très bien fait. Vous avez euh, tout le programme, euh, les lieux, euh, les horaires et les prises de contact possibles. Donc, euh, on vous attend avec grand plaisir. On ira voir le site de la Gêne après, effectivement, oui. parce que de... des, des, formats, des, euh, des ateliers proposés par saint il y en a vraiment dans, dans toutes les villes de France. Euh, oui. où vous avez un maillage du territoire qui est assez fort, c'est assez impressionnant. Alors, est-ce qu'il y aura un replay de displo, nous demande Jaja Data Absolument, euh, tout sera euh, displo en replay et on découpera chacune des interventions. Oui. Euh, est-ce qu'on a des questions spécifiques encore pour euh, saint ou est-ce que euh, vous voulez qu'on repasse autant d'échanges en groupe Dans le chat, dites-moi ce que vous avez envie de faire. En tout cas, il y a pas mal de questions quand euh, ouais, euh, oui. Là, on va pouvoir faire un joli tour de table. Ça, ça, ça, vous, ça, dit, euh, ça vous dit d'aller ouais. voir les apprenants rapidement pour. Ah pour oui, bah, oui carrément, il Allez, reste encore. reste euh, euh, trois minutes. Est euh... ça, il te reste 3 minutes dédiées. Donc, euh... Oh là là Guillaume nous embarque. Part, on part oui. en oui, Le avec Guillaume Trouille. Bonjour, messieurs. Connaissez-vous le métier de journaliste reporter en images wow. C'est le métier que Guillaume. Qu a fait. Les, là, ici, ce sont les apprenants. Alternants, pardon. Euh, certains sont chez Eurotunnel, comme on l'expliquait tout à l'heure. Bonjour. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello, Et Armadine. Alors, tu... <rire> Bon, ils, sont en direct, là. ils sont en direct, regardez. Ils sont en direct, regardez. En plus, ils sont en train de suivre le Exactement. direct dans la live. <rire> des... donc, Bonjour tout le monde. Voilà, la deuxième promo, euh, développeur web de Calais, labellisée Grande École partenariat cool. avec euh, Laglo, Eurotunnel, Armatis, Data Legal Drive et, et d'autres entreprises du territoire. Ouais, c'est top, une euh, réussite. Hein. Vous, avez des, vous avez des belles chaises et c'est important quand on est développeur d'avoir des belles chaises. Ah. Exactement, ah, oui. est-ce qu'il y en a qui euh, juste dire trois mots sur euh, pourquoi il est là, d'où il vient ou d'où elle vient Je ne sais pas si euh, du coup je veux. On t'entend, ça va Donc, Bonjour à tous. Bonjour. Plus haut la caméra, Guillaume. Ça va, pardon. <rire> Moi, je suis en contre-jour, mais ce n'est pas très grave. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Laura, j'ai 30 ans. Euh, je viens d'un parcours de, enfin, de... je viens du télémarketing à la base. Et euh, ensuite, j'ai fait une reconversion pour être agent administratif à la CAF, chose que je, je m'a déplu. Et il manquait des compétences dans le numérique. Et c'est pour ça que je me suis inscrite à Saint-Plon. Donc voilà. C'est génial. La... Du coup, tu fais quelle formation en ce moment? Pour être sûre? Alors, développeur web et web mobile. Et j'ai eu la chance de faire mon stage euh, au sein du service d exploitation d'Eurotunnel. Donc, euh, ce qui m'a ouvert euh, vers ma future voie, euh, la, la technologie DevOps. Ok, Excellent. super cool. C'est vraiment trop cool. Euh, voilà. On a eu un intervenant qui a essayé de rentrer, mais qui n'a pas pu rentrer. J'espère que ce n'était pas euh, Clément qui est resté coincé. Merci beaucoup, Guillaume. <rire> Ça marche. C'est génial. Hein. Super. On va revenir euh, avec tout le monde à l'écran. Préparez-vous en, en coulisses. Emmanuel, tu es prêt déjà. Ah. Lucie est toujours prête. Stéphanie est prête. Valérie est prête aussi, Pierre est prêt aussi. Tout le monde est à l'écran et Guillaume va se reposer calmement, je pense. Ok. Euh, on est monté à, à plus de 100 viewers à un moment, ouais. c'était super cool. Et, euh, et Je n'ai pas les chiffres encore décompilés de, de LinkedIn, mais il y a du monde sur YouTube aussi. Sur YouTube aussi. On a particulièrement du monde sur YouTube aujourd'hui. Donc super cool, merci beaucoup aux différents viewers qui nous suivent depuis le début de, de l'intervention. Euh, là, on a du coup un nouveau temps d'échange. Euh, et euh, j'attends du coup des questions dans le chat pour pouvoir vous les poser. Euh, Qu'est-ce que l'on peut aborder comme sujet entre-temps, Marci ce que tu as une idée Je suis en train de regarder euh, ce qui est en train de se dire aussi dans le chat, si éventuellement il n'y a pas quelque chose qui pourrait... Euh... J'essaie d'enlever le, le logo de la tête d'Emmanuel, de mais je ne peux rien faire. On se mettra <rire> à ta place, Emmanuel, <rire> dans, dans le layout. <rire> Emmanuel, Emmanuel. Et, et Pierre, vous vous êtes déjà rencontrés Même pas. Je pense, vrai Je pense pas, Emmanuel. Et non et non, on, a de... De la, on a parlé de la station F de Saint-Omer tout à l'heure. Est-ce que tu connais le projet Moi ouais. Oui. Bah, en fait, c'est un peu moi qui l'ai lancé. <rire> J'ai fait la, la, fait le, la préfiguration avant que, ça, avant que ça démarre en fait. Donc on était là, les deux. En fait, on était dans le portail dans les. Dans le, le préfabriqué qui est, qui est démarré, en fait, on a lancé du coup, le premier usage en, fait, en 2016 déjà, il y a très longtemps. Bah ouais. Et du coup, maintenant, c'est un grand Parce qu'effectivement, en plus, c'était euh, au début, il y avait un lieu qui était ouvert pour euh, la fabrication nu numérique, pour euh, initier tout le monde à fabri la fabrication numérique. En fait, du coup, ça a démarré au démarrage. C'était surtout un fablab, euh, ouais. donc ça a, créé, ça a vachement bien marché sur les, sur les usages de, de la fabrication numérique et une partie de working. Et en fait, la, du coup, la partie formation, elle est arrivée un petit peu après. En fait, euh, je ne sais plus exactement en quelle année. En fait, ça, ça devait arriver un an et demi après. En fait. Et du coup, on a les, les, premiers, les premiers, mois en fait, euh, on a trouvé une euh, à l'imprimante laser, euh, à la copie numérique, tous ces trucs un peu sympas. C'était un euh, Et Du coup, les gens découvraient ça. En fait, on a et ça, il y avait vraiment des, um, plein de générations qui, qui se retrouvaient autour de ce lieu. C'était devenu vraiment un, un lieu de vie assez rapidement. Ça a bien marché. Aussi. Euh, on a une question qui demande euh, quel est le prix moyen des formations, combien ça coûte une formation, et euh, je pense qu'on va, euh, va encore avoir des questions sur comment ça se finance. Gwenaël, en fait, on est euh, ici rassemblé avec... Euh, nous pose la question. Ici, on est rassemblé avec des représentants de différentes formations de la Grande École du Numérique qui organisent des portes ouvertes la semaine prochaine. Du coup, ils présentent les différentes formations euh, qui sont réalisées par la Grande École du Numérique, et les animations qu'ils proposent pendant la... Euh, pendant la, la semaine Portes Ouvertes Open jam. Du coup, je, re, je vous relance sur la question des, euh, du prix moyen des formations. Quels sont les budgets On peut faire un tour de table, n'hésitez pas. Sur ouais. On commence en voie gauche, Guillaume Oui, OK. Euh, eh bien, ça coûte très cher en fait. Euh, <rire> toujours, toujours, mais c'est toujours gratuit pour les apprenants. Euh, le but de ces formations, c'est de faire pas mal de promotions sur les métiers. Donc, on beaucoup de temps en amont sur la préparation. On essaye d'avoir des formateurs avec les deux pieds dans l'entreprise. Euh, et donc, euh, on a des formateurs d'excellente qualité avec une, un bel accompagnement pédagogique. Donc, en général, sur un parcours de 840 heures, euh, la formation coûte entre 11 et 13 000 euros par personne. Euh, donc, vous multipliez ça par 16 pour avoir le coût à peu près euh, d'une promo. Donc, ça tourne en tout entre 150 et 200 000 euros pour un, un parcours de six mois avec un mois de stage euh, en entreprise. Donc, euh, chaque, pour chaque parcours, on est obligé de, de monter des partenariats financiers et, et proposer ces, ces formations gratuites pour les demandeurs d'emploi. Euh, super. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite et ré réagir sur le même sujet euh, Du coup, sur, la, sur le financement, en gros, vrai. comme disait Guillaume, c'est gratuit pour les apprenants, et c'est ça qui est intéressant. Euh, il y a aussi, en fait, euh, pour eux, selon leurs conditions, ils peuvent aussi bénéficier d'une bourse. C'est l'avantage de, la, de la grande école numérique. Ils peuvent bénéficier d'une bourse du COUS, ce qui permet aussi, d'avoir, selon leur, leur revenu, euh, d'avoir quand même une petite indemnisation. Bon, ce n'est pas la grand chose, ça doit, ça doit être entre 3 et 500 euros, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, mais par contre, c'est vrai que du coup, c'est un peu... C'est des formations qui ont quand même un coût, parce qu'en fait on est quand même sur, euh, sur du full time la plupart du temps, sur des durées relativement longues. Euh, et du coup c'est l'avantage de, la, de, de, de la gêne c'est qu'elle amorce en fait euh, ces financements-là. En fait ce qui est le plus dur après, c'est là où on arrive maintenant je pense, euh, c'est de pouvoir euh, bah, continuer à faire durer ces, ces programmes de formation et du coup il y a, il y a des relais au niveau de la région, de, et de plein d'autres supports, mais du coup, c'est un peu le, le, le, le parcours du combattant. On va dire que dans, dans le cas de la gêne, c'est un peu confort, et après, c'est déjà un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ça. Mais... Ouais. Dans les financements, euh... je ne sais pas si on en a tous parlé avant ou pas, mais pour tous ceux qui sont salariés, il y a des droits à travers Transition Pro, euh, et les critères d'éligibilité sont pas si différents que ça, euh, de ceux de la gêne. Donc, euh, tous ceux qui nous écoutent et qui sont aujourd'hui salariés en CDI ou qui ont été salariés en CDD euh, récemment, même si c'est une suite de CDD, n'hésitez pas à aller voir Transition Pro, qui est le nouveau nom du Fonds euh, pour qu'ils puissent vous aider à financer totalement euh, la formation, parce que c'est vrai que c'est Super, Stéphanie, tu veux réagir sur le sujet avant, avant qu'on passe à la suite bah, je, enfin, je suis, on va dire que c'est un peu euh, comme tout le monde, on est sur des, euh, effectivement sur ouais. des formations qui sont assez chères, mais pourquoi Parce qu'on utilise aussi des professionnels experts pour ouais. euh, former nos stagiaires et donc forcément ça, c'est un coût. Après, il y a énormément de possibilités de, de financement et, euh, et aussi de rémunération pour les gens qui viennent en formation. Donc. Euh, on a aussi beaucoup d'acteurs, nous, dans la région, qui aident justement les futurs stagiaires à essayer de trouver tout type de financement. Donc, voilà, dans tous les cas, ça reste intéressant pour eux, même si le coût est à la base élevé. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a donné le, le, le prix de sa formation. Chez O'Clock, la formation, elle est à 6500 euros, ce qui est une, une, une, une somme conséquente. Aussi, et euh, je, je donnerai juste un, un petit conseil. Effectivement, vu la diversité des façons de, de financer la formation et/ou euh, d'obtenir une bourse ou une aide pour euh, pendant qu'on se pendant qu'on se forme, euh, il y a vraiment une diversité selon la région où, la, où on habite, la situ, notre situation personnelle, le type de contrat qu'on a vu qu'on a eu avant ou pas. Euh, Sachant que le, le les métiers du, beaucoup de métiers du numérique sont en tension, il y a des possibilités qui existent. C'est parfois difficile de d'avoir distingué euh, tout ce que tout ce que ce qu'on pouvait euh, tout ce à quoi on pouvait euh, euh, prétendre. N'hésitez pas à euh, quand vous avez repéré le, la formation qui vous intéresse, à euh, contacter euh, le l'école. Je pense que on n'est pas euh, le, la seule euh, école qui, euh, euh, quand on a des, des, des candidats qui se présentent avec une grosse motivation et qui veulent suivre la formation, qui a un projet professionnel qui cohérent, etc., a euh, proposé un accompagnement pour euh, pour construire oui. justement son projet et, et l'affiner pour suivre la, la formation avec l'esprit euh, tranquille. Oui, complètement. Euh, Maxime demande si le CPF est pas utilisable pour pour les formations que vous proposez. Et du coup, Pierre, je te laisse répondre. Oui, tout à fait. Bah, à partir du moment où la formation, elle répond aux critères du compte personnel de formation, du CPF, euh, c'est possible, euh, si on souhaite rejoindre la formation, de mobiliser son CPF. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, le CPF, c'est euh, notamment une petite appli sur votre téléphone, mm -hmm. qui, est, euh, qui est plutôt bien faite. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, tous autour de la table, mais moi, j'ai été assez impressionné par euh, l'appli. Et donc, c'est euh, mon compte personnel de formation, euh, et vous pouvez, du coup, découvrir, euh, pas loin de chez vous, les formations qui sont référencées sur le CTF. Complètement. Et puis, on peut découvrir aussi le, la, la somme qu'on peut euh, allouer à, à la formation. Enfin, la navigation est extrêmement bien faite. Ouais. En tout cas, je vous encourage vivement à vous connecter dessus parce que je pense qu'on n'a pas assez de communication. Et c'est vrai un compte de formation, c'est quelque chose qui va vous accompagner, qui va vous permettre aussi de pouvoir, je pense, vous projeter plus euh, facilement et plus sereinement euh, ben voilà, dans, dans les formations qu'on présente aujourd'hui.